Bonjour à tous, on se retrouve sur XboxLive.fr pour une vidéo news et tuto car on a remarqué que vous étiez nombreux à ne pas le savoir sur comment utiliser Discord sur Xbox One. A l'ère du cross-platform, il est toujours difficile de communiquer avec les joueurs des autres supports sur Xbox, mais si on vous disait que c'est maintenant possible via Discord Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le Microsoft Store et de télécharger l'application Quarel. Ceci n'est pas officiellement l'application Discord mais une application de créée par Adam Dernier pour avoir Discord sur PC, Xbox One ou Windows Phone. Bon, de nos jours, ça ne sert à rien de faire ça pour Windows Phone, mais on ne sait jamais si dans le futur ça revient à la mode. Une fois l'application installée, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants Discord. Et voilà, vous avez Discord sur votre Xbox One. Vous pouvez rejoindre, créer ou quitter un salon, écrire un message privé à vos amis ou sur un serveur, notamment celui de XboxF.fr pour lequel vous avez un lien dans la description. Vous pouvez même rejoindre un salon vocal pour jouer avec vos amis sur PC par exemple. Mais attention, il faudra au préalable aller dans les paramètres du compte, appuyer sur le petit micro, et choisir votre casque en entrée et en sortie pour entendre vos amis et discuter avec eux. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin de rester avec l'application ouverte. Vous pouvez lancer un jeu et laisser l'application en fond pour discuter avec vos amis tout en jouant. Voilà, on espère que ce petit tuto de comment avoir Discord sur Xbox One vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo à vos amis. A nous suivre sur Youtube ou sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram ou Discord. A très bientôt.